Pourquoi acheter une montre connectée C'est une question que l'on me pose souvent. À quoi sert une montre connectée quel monde connecté choisir Aujourd'hui, pour moi, il existe différents types de monde connectée, différentes catégories de monde connectée qui vont s'adapter à vos habitudes, à votre utilisation. Il va être difficile de dire que cette monde connectée est la meilleure. Il va être difficile de dire que cette monde connectée est nulle parce qu'elle ne fait pas ça. Il va être difficile de dire il faut choisir ce type de monde connecté. Si le marché de la monde connectée est en pleine expansion depuis un, deux ans, ce n'est pas pour rien. Si les constructeurs ne se challengent pas forcément sur une monde connecté, si d'autres viennent créer leur propre monde connecté, leur propre OS, ce n'est pas non plus pour rien. En fonction de sa catégorie, une montre connectée va permettre différentes choses. Pour moi, je pense qu'une montre connectée peut répondre à différentes thématiques. Le suivi de santé bien entendu, la partie smart Partie intelligente, connectivité, contrôle, application et la partie sportive. À cette thématique peut s'ajouter plusieurs critères, comme l'indépendance que cette montre connectée peut avoir avec votre téléphone, comme la compatibilité qu'elle aura avec votre téléphone, comme l'autonomie. Actuellement, on pourrait imaginer que le marché de la montre connectée réside en ces trois thématiques, ces trois cercles ces trois cercles qui se touchent, qui se chevauchent. Vous allez pouvoir choisir une montre connectée plus orientée sport, totalement orientée sport, plus orientée smart, totalement orientée smart, plus orientée santé. En ajoutant les différents critères que je vous ai évoqués à ces thématiques, on arrive à deux catégories de montres connectées, les montres hybrides et les montres comme je les appelle écran. Ces catégories de montres, chaque montre de ces catégories vaut bien entendu s'implanter dans les thématiques. Aujourd'hui, pourquoi acheter une montre connectée? Ça va dépendre de votre utilisation, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de votre état de santé, ça va dépendre de vos habitudes. Une montre connectée spécialisée dans le suivi de santé, comme une montre hybride, la ScanWatch de chez Wizings, va vous permettre de garder, de suivre, d'apprendre sur votre santé, vos habitudes, votre rythme, votre sommeil, et vous permettra d'aller plus loin, de vous surveiller, de vous ménager et d'apprendre à vivre mieux. À l'inverse, une montre connectée comme l'Apple Watch ou la Samsung Galaxy Watch va vous ouvrir une possibilité de fonction smart. Vous pourrez donc, si vous êtes quelqu'un d'ultra connecté, si vous êtes quelqu'un qui doit travailler, si vous n'avez pas la possibilité forcément d'avoir votre téléphone sur vous ou de sortir votre téléphone sur vous, mais vous voulez rester connecté, le critère de l'indépendance va s'ajouter du coup à ces fonctionnalités smart en vous proposant des modèles 4G, cellulaires. LTE. bien entendu ces trois termes veulent dire la même chose sans parler bien entendu du critère du prix c'est pourquoi aujourd'hui il m'est difficile de vous dire directement quelle est la meilleure monde connectée il faudrait que je sache pour faire quoi est ce que vous voulez la recharger tous les jours est ce que vous avez besoin d'un suivi accru de la santé est ce que vous voulez plutôt une montre connectée pour faire le relais de votre téléphone ou alors qu'elle soit indépendante et surtout le budget le budget ce critère est décisif car en fonction des tranches de prix que vous avez tranches de budget vous allez pouvoir monter de catégories. vous allez pouvoir monter monter en qualité et souvent perdre en autonomie. Car oui, les montres les plus chères sont souvent celles les plus intelligentes et donc celles les moins autonomes. Du coup, quelle est ma réponse décisive à pourquoi acheter une montre connectée Pour moi, il y a différentes réponses. Comme je vous le disais, pour suivre votre santé, pour vous améliorer dans le sport, pour suivre votre sport, les montres cardio-GPS sont des montres connectées. Elles auront souvent moins de fonctionnalités smart, mais elles pourront aller très très loin dans le suivi de sport, le suivi de randonnée, le, le suivi même ultra sportif, en fonction bien entendu du budget que vous allez mettre dedans. Mais du coup, est-ce qu'il existe une montre connectée parfaite C'est-à-dire qui allie toutes ces catégories, tous ces critères en une Non, pour l'instant non. Je vous le dis souvent, mais le plus gros problème... Des montres connectées actuellement c'est la batterie je vous le dis et je vous le répète c'est l'autonomie c'est à dire une montre connectée comme l'apple watch qui pourrait bien entendu une montre connectée comme l'apple watch qui va très loin dans le suivi de santé qui continuera à aller très loin dans le suivi de santé n'a pas l'autonomie d'une withings n'a pas l'autonomie d'une scan watch pour suivre votre santé h24 7 jours sur 7 c'est de même pour une samsung galaxy watch elle ira très très loin dans toutes les fonctionnalités smart dans le suivi de santé avec son ECG, son suivi de la tension artérielle mais l'autonomie fera toujours défaut c'est pourquoi je vous répète avant de choisir une montre connectée il faut bien Entendu, aimer son design, savoir si on veut une montre circulaire, rectangulaire, mais surtout regarder l'objectif l'utilisation que vous voulez en faire. Est-ce que c'est juste pour suivre votre nombre de pas Est-ce que c'est pour répondre aux appels, répondre aux sms Est-ce que c'est pour faire un trail Est-ce que c'est pour faire un marathon Est-ce que c'est pour faire un ironman Est-ce que c'est simplement pour suivre votre santé Suivre votre santé cardiaque parce que vous avez des problèmes cardiaques Est-ce que c'est simplement pour pouvoir faire comme avec votre smartphone mais sur votre poignet Tout ça il faut le prendre en jeu, le lister et en fonction de ça vous allez pouvoir vous orienter vers une ou plusieurs mondes connectées, bien entendu en ajoutant le critère du budget mais ça vous vous savez déjà, voilà les amis, pourquoi acheter une montre connectée Ce n'est pas forcément moi qui aura la réponse, ce sera certainement vous. Après, si vous voulez bien entendu venir en parler sur le Discord, en venir en parler en commentaire, en me disant voilà pour mon utilisation, est-ce que une montre connectée serait bien Est-ce que cette montre connectée serait bien Je serai toujours là pour y répondre. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high e tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.